et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc pour l'épisode numéro 10 de Medieval Dynasty. alors je m'excuse par avance mais euh, au moment où je tourne cet épisode je me tiens une super méga bronchite donc euh, je risque d'avoir la voix un petit peu fracas mais vous voyez, je vous oublie pas, malgré que je sois malade, euh, bah, j'essaye de vous faire les épisodes. Alors, euh, on, doit, on va aller parler à Alvin. Sur le chemin, là, en revenant du village, où je vous avais laissé. <coughs> Tout simplement, j'ai ramassé du mi-pertuis hein, qu'on va revendre. Et on avait dit que dans cet épisode 10, on n'allait pas faire de construction de bud ou autre. Mais qu'on allait surtout euh, faire des quêtes de façon à monter notre réputation pour éviter d'avoir trop de taxes à payer au printemps. Et qu'après, une fois le printemps passé, on se mettrait à faire l'abri d'excavation et euh, la maison et le recrutement euh, des autres PNJ. Donc on va aller tout de suite parler à Alvin, qui est ici. Salut, oh je vois des flammes dans ses yeux. À quoi pensez-vous si intensément Nous pourrions construire une cible de tir à l'arc. Voulez-vous nous aider Bien sûr, ai-je le choix. Je vais ignorer cette question, je peux vous obtenir de la paille sans aucun problème. Mais nous, ne, nous pourrions utiliser des rondins et un maillet pour la construire. Vous n'avez pas besoin de dire autre chose, je reviendrai avec le reste. Ok. Donc 5 rondins et un maillet en bois. On en a un sur nous. Donc il me manque juste 5 rondins. On va les couper tout de suite. On va taper là, hein, au plus près. Donc, je m'excuse par avance, mais vous risquez d'entendre euh, une grosse voix, ou alors je vais tousser, etc. Mais navré, navré, mais je me tiens une méga, mais méga, méga bronchite. Avec la fièvre et tout ce qui va avec, donc euh, ne m'en veuillez pas. Malgré tout, vous voyez, j'essaye quand même de vous faire euh, des épisodes de façon à ce que vous n'ayez pas trop à attendre. Donc, évidemment, que si je suis vraiment trop mal, euh, au bord de l'agonie, je serai au fond de mon lit, mais. Euh, Là, en tout cas, je suis bien chargée au niveau des bronches. Voilà. Alors, on en a quatre. Il nous manque des rondins. C'est pas grave. On pourra les transformer en lance. On va tout prendre. Alors, je suis lourde. Je suis lourde. Je suis lourde. Ouais. Non, je vais en lâcher un. Et on a, tout, on a beaucoup de choses à vendre. J'ai pris dans le. Avant de partir, j'ai pris dans le stockage ce qu'il fallait pour euh, pour vendre en fait donc on reprendra ça plus tard c'est pas grave on va aller voir Alvin Alors, je suis très lourde là euh, ah, c'est pas cool euh, j'espère qu'il est pas trop trop loin bon, je pense qu'il est dans son champ là bas bon, ici il bouge il bouge il bouge il bouge voilà il est là en face de moi euh, pour ne pas être pressé donc j'ai le maillet et euh, j'ai les cinq rondins, donc c'est bon. Ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi, c'est aller à l'esnica chercher des graines. Il nous faut euh, des graines de carottes, il nous faut tout un tas de graines pour prévoir par avance qu'on ne tombe pas en rupture de stock. On a les fameuses graines d'avoine à aller chercher, les graines de betterave, etc. etc. Donc on va aller chercher tout ça. Je pense dans cet épisode, voire dans l'épisode suivant, dans le 11, selon euh, la saison. Parce qu'à la limite, on peut même aller les, les chercher en hiver, c'est pas un problème. Bon, Alvine, déjà que je n'avance pas, si tu n'arrêtes pas de bouger, on ne s'en sort plus, jeune homme. Alors, et pitié de Chirelle qui est malade. Alors, salut Voilà, et maintenant, je connais un bon endroit pour le construire, suivez-moi. Ok, je te suis Alvine. Je vais récupérer mon rondin là. C'est au cas où il faut que je fasse un maillet. Hop, je le récupère. Voilà. Allez. Il est où Il est là. Que je ne le perde pas en route. Alors. Allô. Il fait quoi Je peux pas courir c'est une blague, mais Alvin, tu m'as fait quoi là Allô Ok, mais bah je te suis, hein. Euh, C'est me fait pas des demi-tours comme ça. Euh... Ok. Bon. Des fois les PNJ ont des comportements un petit peu particuliers. Il n'a pas dû aimer que je fasse un détour par les rondins. Donc il a dû se dire, on va lui faire faire un détour. Donc on le peut-être qu'il ne faut pas qu'on soit, qu soit trop loin de lui. Bon, bien que ça m'ait jamais posé de problème dans les parties précédentes. Alors, mais décidément, vous allez m'entendre entre les E et les et tous là. Ça va pas être une partie de plaisir. Avec une grosse voix des camionneurs, mais pour bon, ça, j'y peux rien. J'en suis désolée. Alors. Euh, ce serait parfait ici, qu'en pensez-vous? Oui, c'est un bon endroit qui est la prochaine étape. Ensuite, je vais m'entraîner au tir et si vous avez le temps, vous pouvez me montrer comment vous le faites. Vous êtes définitivement meilleur à cela. Ok. Parlez à Halloween. Salut. <rire> Très bien, mon apprenti. Regarde et apprends. Ouais, non, mais moi je tire pas à l'arc. Je pense que 20 mètres de la cible suffisent, maître. Ok. Alors moi j'avais trouvé une astuce, J'avais pas tiré à l'arc, je sais pas si ça va encore fonctionner, j'avais tiré à la lance, pour être caché avec vous, j'avais tiré à la lance et ça avait fonctionné, et j'avais perdu beaucoup moins d'argent en faisant à la lance. Alors on va voir... à 12 mètres je recule encore 15 mètres 17 j'ai toutes mes, euh, mes lances là bas <rire> donc ça marche aussi bien avec les lances qu'avec qu'avec l'arc qu hein. mais attention après vous aurez une quête euh, qui va vous demander de payer à chaque fois pour faire ça donc euh, moi personnellement j'ai laissé pas mal d'argent parce que j'utilise pas l'arc mais euh, je vous conseille de le faire à la lance voilà comme ça vous êtes sûr de, de rien y perdre alors on va équiper je pense qu'on devrait là clôturer ça. Oups, au-dessus. 14. On est à 15 mètres. Hein. 15. 18 points. bon on va recommencer je sais pas où est l'autre tant pis alors on va essayer de se mettre à 20 mètres pour obtenu 15,1 sur 20 donc faut qu'on recule alors, Y. On a 14 mètres. 18 mètres. 21 mètres. Cette quête est assez longue à faire. Hein. Avec vous, 19 et demi, plus de flèches. Est-ce que j'ai pas un truc là que mettre un point de repère au sol? Euh... Tiens, j'ai posé les rondins là, comme ça. Je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Alors, mais. Euh... Que j'ai mis rondin là, donc essayez de vous mettre un point de repère comme ça. Vous êtes sûr que vous aurez la, la longueur qu'il faut, mais cette quête est assez longue à faire. Hein faut être honnête: 19,3, 19, 4 13. Oh On peut y passer des heures à ce rythme-là ici. Hein On a à 19 mètres. On est à 20 mètres. Bon, ben je. J'ai carrément tout foutu à côté. Ou elles ont cassé Ou Elles ont cassé. Alors, il va falloir que je recoupe du bois. Je vous retrouve dès que, ben, dès que je l'ai validé, en fait. Euh, voilà, Dès que j'ai validé cette maudite quête. Encore là, ça va. Il ne nous fait pas payer. Mais après, quand il va nous lancer le défi de le, de le, de le gagner, on n'a pas intérêt à se rater. Hein, parce qu'on va en, en laisser des pièces d'argent. Donc, je vous retrouve dès que ben, j'ai fini de... Tout simplement de le... De faire cette quête et de remplir les, les points qu'il faut faire à tout de suite alors on s'occupe pas des pnj on peut monter peut-être euh, l'amitié par exemple ben, la diplomatie ici c'est des niveaux 1 des niveaux 2 elle elle est niveau 3 en extraction ça peut être intéressant elle hop allez on lui parle elle est déjà recrutable de toute façon euh, récemment, je me suis mis à la chasse plus 2 récemment je me suis mis à la chasse 2, 66 euh, il fait beau aujourd'hui. Ok. Bon, c'est bon. On a fait le tour. Elle est recrutable. Hein? Euh, alors il y a des PNJ sous sur les niveaux 3. Ou quand vous allez changer de ville, ici c'est niveau euh, au niveau de la de l'affection. Enfin de l'affection. De l'approbation. Ici c'est 50%. Vous voyez, vous avez Al Albreda. Âge 20 ans, approbation 76, affection 0. Donc l'approbation, vous pouvez les recruter chez Unigost à partir de 50. Quand vous allez commencer à aller vers l'ESNICA, etc., il y a des PNJ qui demandent que vous ayez 70 d'approbation avec eux. Non, non, non, non, non non, Oh my God Je l'ai recruté ah, ce que je voulais Et je ne peux pas revenir en arrière euh, bon ben on est dans la c'est ce qu'on appelle être dans la panade parce qu'elle est SDF la, la dame donc on va être obligé <rire> du fait que je vous ai parlé en même temps voilà j'ai fait une bêtise euh... ok on va courir on n'a plus que ça à faire courir et euh... lui construire vite fait une maison on n'a pas le choix. J'appuie sur le mauvais bouton. Et elle est SDF. Donc son bonheur va être de courte durée. Donc on va la mettre au champ en attendant. Voilà, tout toute façon elle a les deux, je crois. Elle est niveau 3 en excavation, en extraction. Donc c'est bon, c'est ce qu'on voulait. En attendant, on va la mettre au champ. Et je vais vite construire une maison. Parce que c'est va être cata. Euh, sinon, elle va repartir. Alors, euh, gestion. On va mettre au champ à la grange F hop f et on va la mettre euh... fermière comme ça elle ira chercher des champignons et tout et on va vite vite vite aller lui faire une baraque et là je peux courir allez j'ai ma hache je l'ai pas fait tomber moi non je l'ai hop on va courir parce que sinon si son bonheur descend trop on va être embêté donc on aura la maison bah, dans cet épisode donc, ça fera un petit peu plus de taxes à payer. C'était pas du tout dans mon projet. Et heureusement que c'était pas une mauvaise. Ah, du coup, j'ai même pas rendu la quête. Euh... Tant pis. Tu... Alors, ça, ils l'ont remis, hein, qu'il était, euh, qu souffle comme un asthmatique et là, chaque fois qu'il court. Mais euh, il l'avait sorti, c'était bien. Maintenant, hein, ils l'ont remis. Donc, euh, bon. Ça, c'est dans le, le patch le petit patch de, de correction de bug ou d'ajout de son. Il l'avait enlevé et puis là on y a droit à nouveau. C'est un petit peu embêtant. Donc on avait commencé à il va aller travailler, faut il faut qu'elle ait une maison avant le soir. Alors on n'a pas intérêt à chômer. Alors on avait préparé, je crois, des rondins ici. Euh, alors combien j'ai mis neuf. Euh, on avait dit qu'on en ferait une ici. On va prendre le millepertuis avant. Hop. Hop. Parce que tout ce qui passe sous la maison est automatiquement perdu. Donc, alors ça m'embête un peu. Pourquoi Parce que j'ai ce maudit caillou là. Et je voudrais pas trop coller. Parce que sinon... Quand je vais vouloir passer à la maison niveau 2... Vous voyez, il là, j'ai 3 tonnes. Hein. Euh, quand je vais vouloir passer à la maison niveau 2, le problème qui va se poser, c'est que je n'aurai pas la place de poser la maison. Ça va être un problème, ça. Alors, euh, ici... Tu, tu, tu, tu, tu, tu. On pourrait essayer de la mettre euh, là, la maison. Ouais. Plutôt la mettre là. Alors, Q. Vite, vite, vite. Une maison... Niveau 1, voilà, maison ordinaire, on la laissera peut-être pas là, hein. on la bougera après, ici ça passe pas parce qu'il y a un arbre, voilà, on n'a pas le temps de se poser des questions, est-ce que j'ai un maillet sur moi Dites-moi oui, dites-moi oui, ben non, j'ai pas de maillet sur moi, alors, cul, papa, le maillet j'en ai pas, est-ce que qu'elle n'aurait pas fait, elle là-bas Aïe, aïe, aïe. Et là, on est parti pour la course-poursuite. Hop, ici, on a un en bois. F. On va, tant pis, balancer le saut, sinon on est trop lourd. Hop, hop, hop, hop, hop. Les champions, on verra plus tard. La pierre, on en a besoin. Hop, un monteur. Et là, c'est la course. Voilà. Donc, c'est rattrapable. Hein J'espère qu'on va y arriver à temps. Alors, hop. Alors, on va vite faire les murs, alors, eux Là, on veut un mur en pierre. Ah mince, c'est une porte, alors, eux pardon, la porte en pierre. Ici, on perd pas de temps, E, c'est un mur fenêtré, donc mur fenêtre, pierre. Et ici, mur plein, donc en pierre. Mur plein en pierre. On se dépêche, ici, E, mur plein en pierre. Alors la personne qui n'arrivait pas à faire les maisons, euh, là je remontre, mais après je ne remontrerai pas pour les, les maisons. Mur fenêtré en pierre. Donc quand on me disait, non il n'y a pas de lettre E, on la voit bien au milieu là, E. On appuie sur E et on choisit mur plein, hop, et hop ici, mur plein. Sinon on fait une maison en bois et non en pierre que j'avais expliqué en épisode 1, mais je le remonte pour la dernière fois ici. Donc ici, on choisit le toit en tuile de bois. C'est des planches qu'il faudra faire. Par contre, on n'oublie pas toujours, comme j'ai dit, le petit triangle en haut, on met en pierre. Ici, le toit en chaume. Ici, le toit en chaume. Il faut qu'on ait fini avant qu'elle ait fini pareil, Sinon c'est foutu Et ici voilà Alors on peut commencer à mettre euh, les affaires ici Alors hop Ici deux rondins Hop Ici deux rondins Ici Ils ont changé le bruit du marteau Alors j'ai plus rien sur moi Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon On se dépêche Sinon on perd un PNJ Hop Ici Il manque un rondin On va prendre les cailloux qu'on a là Voilà Ici Vous voyez en haut à gauche de l'écran vous avez un petit bonhomme avec une petite maison qui est en rouge sdf donc faut se dépêcher et euh, ça vous fera pareil quand vous manquerez de nourriture il y aura au lieu que ce soit une maison ce sera euh, une petite cuisse de poulet euh, qui vous dira attention vos pnj ils ont la dalle là. ah je suis trop lourde c'est pas vraiment le moment là alors x on va descendre un petit peu X, on va en faire tomber il euh, me faut moins hop voilà si c'est bon pour les cailloux mon dieu je n'aime pas quand ça fait ça mais c'est de ma faute hein, j'ai pas fait attention du coup je l'ai pris et bon c'est bien de côté c'était la peine comme qu'on voulait donc euh, c'est pas gênant Seulement, j'avais pas prévu de faire la maison. Alors, ici, c'est des rondins, des rondins, des rondins. Ici, des pierres. Voilà. Il me faut d'autres pierres. Euh, allez, allez, on peut y arriver. On y croit. Hop, on va aller vite au stockage ici. On a des pierres ici, on va prendre. Un... On a combien 20 kilos, tant pis, hein. 20, F. On viendra chercher les. Je ne peux pas courir évidemment, tout pour me faire gagner du temps. Hop. Bon, évidemment, cette maison elle rebougera hein, parce qu'on ne va pas la laisser là, mais là c'est en urgence. Donc, hop, là c'est le rondin. Où c'est qui me manque la bah, pierre Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Ah, il est lourd comme un bœuf. Là-haut. Hop. Ici. Là, c'est bon. Ici, c'est rondin. Rondin. Et là-haut, rondin. Ok. Donc, on va jeter la pierre ici. On va pas s'embêter. On fait vite. Xf. On va aller chercher euh, les rondins. On va dire euh, 7. 8, 8, 5, 6, 7, ouais, 7. Après il faudra les planches. Alors, on va prendre. Euh, hop, F, on va en prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop Allez, on y croit On va pas la rater la PNJ, on va pas la rater. Non, non, non, non, non. Hop, allez. Hop. Hop. Ah mon dieu, je ne m'y attendais pas à celle-là. Il faut que ce soit quand j'ai la. je suis malade hein, que ça fasse ça. Donc c'est moi qui ai fait une bêtise. Une bêtise sans être bêtise, hein, puisque ce PNJ on l'aura. Hein. Voilà. Donc là c'est bon. Il nous manque juste les planches. Espérons qu'on en aura assez, sinon on va faire courir pour aller les faire là-bas. En attendant, le temps passe. Hop, notre PNJ, peut repartir. Alors, F, -E -F on prend vite Hop, toutes les planches là, je pense que c'est bon. Hein, 20 planches. On va voir si on revient à les chercher. Dépêche-toi, s'il te plaît. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Non, non, non, il lui fallait aussi des rondeurs. Hein pas bon, j'ai pas assez de planches voilà ah, la vache allez on se dépêche des planches des planches des planches des planches F, F. des planches je suis pas en débordement de rondins on peut peut-être en prendre 2 3 4 ouais Allez, vite, s'il te plaît. Et qu'on ait assez de planches, s'il te plaît. Alors, ici déjà, hop, on va coller le rondin. Ici, c'est pour ça faites-vous des planches d'avance. Hein. Vous voulez, comme vous voulez. Alors, ici, il nous en manque. On va en avoir assez. On croise les doigts, non. Ok, il nous manque donc 9 planches. 12 et 9, il faut qu'on aille vite... Euh là-bas faire une vingtaine de planches avant la fin de la journée sinon c'est foutu hop ah des planches j'en ai 5 f e f rondin f e f je suis pas trop lourde hein si je suis trop lourde là. Ah. Euh, pourquoi, pourquoi je sais pas pourquoi j'ai mis celle là f Allez, là, faire des planches. Courage, on y croit. R -E F, Allez. Tant pis, il a faim, il a soif. On croise les doigts. Et on se dépêche. Allez, Rosimir, tu vas y arriver. Sinon, ta peine va partir. Alors, on avait 9 et 12. 12. 21 planches il nous faut au moins. Je pense que c'est bon. Hein. 19. 21. Par sécurité on va laisser faire. 2 de plus. 23. 25. Je pense que là on est bon. Hein. Hop, on arrête. Hop, on va vite à la maison. Oh là là, il est lourd, le pauvre. Il doit nous maudire. Il doit nous maudire en se disant, non, c'est pas possible. Ils me font porter tout un tas de poids. Bah, après, on sera, plus, on sera plus tranquille quand on aura le grand sac. Et ça, c'est pas pour tout de suite encore. Non plus. Il va galérer encore un petit moment avec nous. Le temps de se de faire ce sac-là. Ils sont rentrés, j'espère que Non, ça bosse encore. Allez, allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Hop. Oh non my god pourquoi, pourquoi, pourquoi, mais pourquoi le jeu m'en veut comme ça Q Hop. Ah, j'en ai plus. Il me manque 10 bâtons. Euh, 10 bâtons, 10 bâtons, 10 bâtons. Allez. 1 2, 3, 4, 5, 6, allez les péchoirs, t'as le champignon, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, fais-moi vite le marteau. Décidément, le jeu nous en veut. Il ne veut pas que j'aie cette PNJ, c'est qu'elle doit être très bien. Hop, hop, hop, un petit coup de pression là hein, sur le truc. Alors oui, on le met là, le marteau. Merci de l'équiper s'il te plaît. Et de nous laisser finir notre maudite maison. Alors, on est où Ici, ici, ici, ici. Allez, allez, allez, allez, allez. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Oui, on y est arrivé vite dans gestion. Gestion donc ici, au niveau des maisons. Ah, vous avez vu? Elle était rouge de colère. On a failli la perle. Hein. F. Attribuer une maison. Petite maison ordinaire. Ah. Voilà. C'est fait. Elle est pas SDF. J'espère que ça va passer. Donc, du coup, on va être obligé de faire l'abri d'excavation. Du coup, du coup. Mais on va déjà boire un coup là maintenant. Voilà, on peut souffler. Hop. Voilà. Elle a sa maison hop on va manger un bout le porc il a eu chaud alors on va manger hop voilà alors euh, l'abri d'excavation alors je voulais pas le faire là ça, ça me casse tout là ça me casse tout ça me casse tout il passera pas là peut-être ici et à ce moment là on ne bougerait pas à la maison si on met l'abri d'excavation ici alors pour faire l'abri d'excavation euh, il nous faut bon c'était pas prévu tout ça alors euh, stockage agriculture artisanat donc artisanat on a débloqué la forge 3 mais on va pas la mettre tout de suite hein. Alors, survie non plus. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Ils ont mis ça dans quoi Là. Abri d'excavation, il me faut 8 rondins. Ok, on va aller chercher les 8 rondins. Parce que là, je l'ai mis au champ, mais on n'a pas vraiment besoin qu'elle soit au champ, voilà. elle euh, Vu le petit champ qu'on a. C'est pas vraiment la peine. Alors, 8 rondins, hein, il nous faut. F, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai pris. C'est pas grave. 8, allez. On va... n'est on pas pressé là. On se spie de plus. On a eu un gros coup de chaud. <rire> un gros coup de chaud. On va faire qu'on trouve un monsieur. Hein. Euh, donc, Q. Hop. Hop. Ici. l'abri d'excavation est ce qu'il passerait pas ça m'arrangerait sincèrement qu'il passe ici mais non mais non mais non là il passe pas euh, là bas ça passe pas à moins que non, ça va me bouffer les murs je veux pas bon à la limite là voilà alors on va le mettre là l'abri d'escalation, donc il nous faut euh, des rondins, alors deux rondins, 5, 9, 12, 13, 14, 15, et là-haut il faudra des rondins aussi, donc euh, 15 rondins, bon on va dire une vingtaine de rondins, alors, alors les bâtons, on va les mettre là-dedans, les planches, on n'en a pas besoin. Alors, on va se prendre les rondins. Ici, une vingtaine. 45 kilos, ça passe pas. On mettre 30. On reviendra en chercher. De toute façon, là, il travaille. Il ne travaille plus. Hein. Donc, on a le temps de construire l'abri d'excavation. Tranquille. Alors, ici. Donc, 1, 2 gaste 2 1 2 hop. Alors, il me combien il me manque 3 3 4 5 6 et 7 1 rondins. 7 1 7 1 et 8 paille 48 32 et 32 paille 7 31 et de la paille Alors, F, euh, on va en prendre 40, et 7 rondins, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va prendre 9, je crois que j'en ai un de trop allez, hop, bon, on aura bien rattrapé le coup, oh non, on n'a pas fait exactement ce que je voulais, mais bon, tant pis, voilà, hein. Ah, mais j'ai oublié, là. Allez. Comme ça, on va la basculer à l'excavation directe. Ça va s'embêter. Il va me manquer... Oh, non, non. Donc, on va la basculer à l'abri d'excavation et on en restera là pour cet épisode 10. Alors, j'avais dit, on ne fera rien, on ne construira rien avant l'hiver. Bah oui, bah vous voyez, comme quoi j'ai fait une bêtise et j'étais obligé de construire. Mais bon, au moins c'est fait, tant pis, on va, on va, il va falloir qu'on qu ramasse du bout de bois et qu'on qu qu fasse pas mal de choses cet, cet hiver. là. Donc, au niveau de la gestion, donc Albreda n'est pas contente du tout. Donc, on va la basculer au, au niveau de l'abri d'excavation. Voilà, j'ai vu un travailleur mineur. Elle est quand même 3, hein. elle était aussi contente dans les champs. Ça, ça, ça remonte, hein. vous voyez, vous avez les flèches vers le haut. Mais je on a un petit champ, donc autant laisser, euh, euh, comme elle s'appelle, euh, medrica s'occuper, puisque tout allait très bien jusque-là, puisqu'elle, en plus, on a eu du bol. On avait euh, extraction et champ niveau 3, Albreda. Donc, il va falloir lui trouver un monsieur. Sinon, elle ne va pas être contente très longtemps. Voilà. Alors, on va lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse. Et on en restera là. Donc, au niveau de la gestion, euh, on va aller dans les bâtiments. On prend l'abri d'excavation. On appuie sur F. On fait ça. Donc, euh, on va lui demander euh, du calcaire, puisque nous, c'est des maisons. Alors, 40, peut-être moins de roches, parce qu'on en a quand même pas mal. Euh, donc, on va dire 10. Du sel, pas, peut pas trop. Calcaire par contre. Un max. Pour isoler les maisons. Et l'argile, j'en veux pas. J'en veux pas. Je n'ai pas de maison en pierre. donc En, en bois. Donc, je n'ai pas besoin d'argile. Donc, euh, moi, ce que j'ai besoin pour isoler mes maisons, c'est du calcaire. Donc, euh, vu que c'est des maisons, en pierre. Donc, euh, voilà. Puis on va mettre 5 de roches. Un petit peu plus de calcaire. Voilà. Comme ça, elle sait ce qu'elle a à faire. Et elle va bosser toute seule. Ben voilà. On s'en est sorti, comme quoi, on arrive toujours à tout. Alors, par contre, ce qu'on va regarder avant de couper, c'est qu'est-ce qu'on peut... Euh, qu Est-ce qu'on est qu a des endroits où il reste de la place Alors, euh, au niveau de la gestion, c'est parce que je suis en train d'appuyer en même temps sur la manette, hein, sur les genoux, c'est pas, pas bien du tout. Alors, là, vous voyez, elle remonte, elle est contente, donc très bien. Alors, au niveau des bâtiments, donc, euh, on a... La stockage, donc, le commerce n'est pas instauré, donc on ne met rien dans le stockage de nourriture, ni dans les stockages de ressources. abri à bois, 1 sur 1. Euh, abri d'excavation, donc, 1 sur 1, c'est complet. Où c'est qu'il reste derrière la plage Alors, on peut prendre, il faudrait qu'on prenne un homme chasseur, je pense, chasseur, et euh, aussi qu'il soit en culture 3. Chasseur 3, culture 3. On cherchera un PNJ niveau 3 en agriculture sûre et en chasse voilà agriculture et chasse pour le prochain épisode hein, si on est en croise un euh, euh, sur le chemin en allant chercher les graines ben écoutez on pourra le prendre et on le basculera directement dans les champs euh, ou à la chasse puisque c'est là où il nous reste des, des emplacements sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous retrouver dans l'épisode 11 un peu mieux, mais ça m'étonnerait parce que j'irai peut-être le tourner en suivant. Et euh, pour m'avancer un petit peu les let's play. Euh, mais j'espère en tout cas que si vous venez sur les lives, quand je serai en live, parce que là, c'est un petit peu en pause. Hein, euh, J'ai pas vraiment envie de me mettre en live entre le me moucher, tousser, etc. Donc, euh, bah écoutez, quand je vous verrai, j'espère que j'aurai une autre voix que ça. Et puis que je serai guérie de ma bronchite. Pensez à moi, croisez les doigts sur ce plein bibi, plein zouzou. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Medieval Dynasty. Bye bye